Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 31. Euh, Je suis toute contente. Comme vous pouvez voir, euh, c'est la fête. Euh, c'est la célébration. C'est euh, euh, un jour particulier. Euh, donc, c'est... Euh, euh, pour ceux qui m'ont suivi euh, euh, et pour ceux qui ne m'ont pas suivi, euh, c'est donc la dernière vidéo de la série sortie de zone hein, qui, qui avait pour but de, bah de, euh, de vous permettre de m'accompagner dans les coulisses euh, de ma sortie de zone de confort dans le lancement de cette chaîne YouTube. Euh, ce que je peux voir, c'est euh, euh, comment euh, je suis euh... oh là là, je suis, émue. Euh, je suis vraiment émue de, de voir qu'aujourd'hui, euh, je suis rendue à la numéro 31, que j'ai tenu le challenge jusqu'au bout, euh, malgré euh, les hauts et les bas, surtout les bas, euh, et, euh, et, et je vois ce qui, ce qui est là vraiment intérieurement, c'est la, la profonde satisfaction d'avoir euh, été jusqu'au bout de ce challenge, et, et, et d'être aujourd'hui, là, euh, euh, à, à un moment où je peux euh, célébrer, euh, j'ai envie de dire, les acquis euh, que, que, que ça m'a apporté, euh, d'avoir fait cette, cette démarche. et euh, Donc c'est sûr, c'est la dernière de cette série, mais euh, sachez euh, que ce n'est que le commencement de cette chaîne YouTube, euh, je vais euh, donc euh, continuer à faire des vidéos euh, donc euh, à un rythme de deux par semaine, donc euh, une fois les mardis et une fois les jeudis. Donc euh, tous les mardis et tous les jeudis, euh, vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo. Euh, voilà, sachez que euh, c'est euh, toujours important euh, de me soutenir en vous abonnant, en euh, laissant des commentaires, en, en partageant. En tout cas je vois que c'est euh, c'est un énorme soutien pour moi euh, euh, euh, qui, qui est au-delà du symbolique euh, dans la mesure où euh, bah, plus vous vous laissez des commentaires, plus vous vous abonnez, plus vous partagez et plus euh, la plateforme de youtube va pouvoir euh, on va dire euh, ben, mettre à disposition mes vidéos à un plus grand nombre, c'est-à-dire que ça, ça m'aide concrètement à pouvoir avoir une plus grande portée dans mon message qui, qui, qui est euh, euh, vraiment euh, ben, euh, euh, oser être euh, remarquablement soi, dans le sens où euh, euh, oser être pleinement soi de façon authentique et, et vulnérable. Euh, et le montrer au monde, donc oser se faire remarquer pour ça, pour ce qu'on est euh, réellement, dans son être authentique. Et, euh, et, et, et tout ça grâce euh, à la relation, à la relation affective, authentique, et, euh, et, et, euh, et qu'elle soit professionnelle ou plus personnelle. Euh, donc pour, pour moi c'est vraiment une invitation à, à offrir plus d'humanité, plus de connexion euh, et plus euh, d'authenticité dans ce monde. Euh, quand on sait que le, le facteur le plus important euh, bah, de satisfaction dans une vie, bah, c'est la qualité des relations qu'on peut entretenir, euh, pour moi, euh, c'est euh, vraiment... Euh, euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, notamment dans la mesure où, euh, euh, ben, moi j'ai pas appris à être en relation, euh, que ce soit avec les autres, ou même avec moi-même, ne serait-ce que déjà dans l'écoute de mes émotions, dans l'écoute de ce que je peux vivre, dans l'observation et, et, et l'acceptation de mes fonctionnements relationnels ou mes fonctionnements personnels, en tant que personne sensible. Euh, et euh, et, euh, et j'ai envie de dire unique au monde euh, ça, ça fait que bah, j'ai mis des années à à prendre le chemin euh, j'ai mis des années en fait à trouver le chemin de euh, bah, de qui je suis et de l'acceptation de qui je suis, pour pouvoir trouver, finalement, le chemin de la relation authentique aux autres. Et, et, et je vois que ça me touche, euh, je vois que c'est vraiment ça qui, qui m'inspire dans, dans ces vidéos, hein, euh, et dans ce que je fais en tant que thérapeute en relation d'aide, maintenant par la l'ANDC, euh, bah, c'est vraiment euh, partager, partager euh, ce que, ce que j'ai pu euh, découvrir, expérimenter et et intégré au fur et à mesure de ce parcours euh, qui parfois euh, pour moi a, a été vraiment euh, ben, très euh, très souffrant et, euh, et des fois j'ai envie de dire même désespérant tellement euh, euh, je, je, je, je me sentais démunie par moment ça m'arrive encore aujourd'hui euh, donc sachez que euh, le, le chemin de la connaissance de soi et de, j'ai envie de dire, de l'épanouissement de soi, euh, il ne euh, nous met pas à l'abri de des aléas de la vie, des difficultés, du sentiment d'impuissance, de la peur, euh, du désespoir, euh, ou, du, ou du conflit. Ce, que, ce qui est sûr aujourd'hui, euh, avec les connaissances que j'ai et euh, les compétences que j'ai hein, en tant que thérapeute en relation d'aide et avec, euh, j'ai envie de dire, tout le chemin personnel que, que j'ai parcouru jusqu'à présent dans cette quête euh, bah de, de, de, euh, de liberté d'être moi et, euh, et, et d'oser bah, être pleinement moi dans la relation authentique donc vraiment euh, euh, d'être en lien et, euh, et oser me montrer dans ce que je suis pleinement, euh, je vois que ça, ça me permet euh, ben, d'être pl plus, euh, comment dire, je vois que ça, ça me permet d'être vraiment plus alignée avec moi, ça me permet d'être vraiment plus euh, ben, acceptante de, de moi et de ce que je suis. Et ça fait que j'y trouve une grande paix intérieure, vraiment une grande paix intérieure et j'y trouve aussi la confiance euh, profonde, vraiment euh, quelque chose qui, qui est extrêmement fort euh, et solide comme confiance dans le fait que peu importe ce que je vais vivre comme situation euh, et comme vécu à l'intérieur en lien avec ces situations, euh, bah, je vais pouvoir euh, m'en occuper et, et l'utiliser d'une façon propulsante. Ça, ça fait que euh, ça, ça me donne beaucoup de liberté finalement, beaucoup, beaucoup de liberté intérieure et une, une énorme solidité. Et à nouveau, comme je vous le dis, euh, voilà, ça ne me met pas du tout à l'abri euh, de, bah, de fonctionnements insatisfaisants, euh, de, euh, de situations euh, dans lesquelles je peux euh, bah, me sentir impuissante ou démunie. Euh, néanmoins, ce que je peux voir, c'est que euh, j'ai vraiment trouvé une, une force intérieure. Et, et ce que je peux voir, c'est que là, dans, le, dans ce challenge vidéo que j'ai mené euh, depuis 31 jours, euh, bah, c'est ce genre d'action qui... Euh, comme vous, euh, vous l'aurez peut-être vu, hein, ou vous pourrez le voir si vous ne l'avez pas vu, mais euh, à travers les, les, les vidéos, je me suis montrée finalement dans, dans le chemin que je prends pour, euh, pour justement euh, m'offrir cette acceptation de moi complète, autant que possible, euh, afin de... En tout cas, qui... Qui me, qui me permet vraiment de, de retrouver le chemin de cette responsabilité de ma vie et qui me permet de retrouver le chemin de, de mon pouvoir créateur. Et, et, et je vois que euh, ben, ça, euh, euh, c'est que en le faisant, euh, qu'on qu le vit dans notre corps, qu'on le vit dans nos cellules. Et, euh, et pour pouvoir le faire, ben... Euh, euh, moi, ça m'a aidé de, de voir mes formateurs, euh, mes thérapeutes euh, le, ou des personnes autour de moi hein, qui, qui sont dans cette démarche-là. Euh, ça ça m'a aidé d'assister à ce qu'ils faisaient pour vraiment euh, voir l'impact. Je vois que, euh, c'est sûr, il euh, y a la théorie qui est importante. Euh, le, de comprendre finalement le, le fonctionnement relationnel, le fonctionnement, on va dire, personnel, euh, comment euh, le cerveau fonctionne, comment euh, ce, nous, en tant que personne, on peut fonctionner. Euh, C'est des choses qui sont extrêmement importantes, mais euh, tout, toute cette connaissance, elle, elle, elle euh, j'ai envie de dire, elle ne ferait pas avancer euh, la voiture. Euh, s'il n'y si a pas euh, finalement l'action le, et, et, et, et l'expérience euh, j'ai envie de dire, le fait de le vivre dans son corps, dans l'ici et maintenant, bah, c'est ça qui permet euh, vraiment de, de, de faire un pas à chaque fois de plus euh, par exemple, bah voilà euh, euh, je pense que vous aurez compris hein, euh, c'est pas parce qu'on euh, ce pas parce qu'on connaît euh, euh, comment fonctionne une voiture euh, qu'on sait conduire. La réalité, c'est que ça demande de pratiquer, ça demande de faire des erreurs, ça demande de caler plusieurs fois. Euh, ça demande toutes ces choses-là qui font que, bah, au fur et à mesure, euh, c'est la combinaison de la connaissance plus de, du passage à l'action, j'ai envie de dire, et de la pratique dans l'acceptation euh, de son statut, j'ai envie de dire, d'apprenant de, et euh, finalement de, de l'amour de soi, hein, de l'accueil de soi euh, qui, qui permet de, de développer une compétence, qui permet vraiment de, euh, de, de, de développer un savoir, euh, dans le cas de la voiture, un, un savoir-faire mais euh, dans le cas de... Euh, de la relation et de, de la connaissance de soi, bah, c'est vraiment un, un, acquérir une forme de savoir-être. Euh, parce que pour pouvoir euh, être pleinement soi, ça demande de savoir, de savoir déjà, à, à minima, qui on est et comment, euh, qu est -ce qu euh, de quoi on a besoin, euh, qu'est-ce qu qui nous plaît ou pas, c'est quoi nos valeurs. Euh, si on ne connaît pas euh, la personne qu'on est, on va avoir du mal à le montrer et on va avoir encore plus de mal à euh, l'être et à le montrer face à d'autres personnes. Euh, ça fait que euh, je vois que euh, ben, euh, en, cette, euh, euh, en cette fin d'année, mais qui est aussi... Euh, euh, l'amorce la, d'une nouvelle année, d'un recommencement, euh, j'ai envie de vous souhaiter euh, bah, de faire des erreurs. J'ai envie de vous souhaiter de vous autoriser à faire ces erreurs, à faire des choses qui vont être juste être imparfaites. Euh, de, de, de vous dire, bon, je ne sais pas encore ce que je fais, mais je le fais, j'essaye. Et puis, euh, dans les moments où bah, vous vivez ces erreurs-là, bah, de vous autoriser à être doux avec vous, à vous accueillir dans la culpabilité qui pourra peut-être monter, ou dans les jugements, ou dans euh, euh, la dévalorisation, dans, dans ces choses-là, accepter que bah, c'est ça qui est là pour vous, et que ça fait mal. Parce que la réalité, c'est que bah, vous avez des objectifs, et que ces objectifs... Ben, vous allez pouvoir vous en rapprocher seulement si vous commencez à pratiquer et seulement si vous commencez à, à ben, vous autoriser à faire des erreurs. Parce que finalement, même quand on fait des erreurs, j'ai envie de dire qu'il euh, y, a, y, a euh, y a un espace où on fait du mieux qu'on peut. Parce que euh, finalement, euh, j'ai du mal à croire que euh, on fait des erreurs euh, dans le plaisir de le faire. Euh, ça, c'est sûr. Mais, mais quand on fait des erreurs, même si c'est une erreur, j'ai envie de dire, euh, on, on, à la base, on a voulu faire du mieux qu'on pouvait. Et, et je pense que ça vaut le coup de s'accueillir dans cette intention-là pour pouvoir faire en sorte d'ajuster notre intention avec... Euh, notre, euh, notre action et, et, et pour ça ben ça, ça demande vraiment un, euh, bah, tout un chemin euh, euh, de, de pratique de connaissances euh, de bah, d'ouverture euh, je vois que euh, c'est un, un, un bilan euh, extrêmement positif que bah que je peux faire aujourd'hui, hein, en cette 31 e vidéo. Euh, merci, ce qui est là, et, et, et je, vais, je vais finir avec ça. C'est toute la gratitude, toute la reconnaissance, euh, tout, euh, finalement, euh, je, je me sens tellement émue du soutien <rire> euh, que, que j'ai pu recevoir de la part de... Euh, de personnes que je connais, ou de personnes que je ne connais pas. Euh, je suis juste émue euh, de, de tous les retours euh, que j'ai pu recevoir, euh, euh, de, de toutes les formes de soutien euh, dans, dans ce chemin. Euh, je vois que euh, vraiment, dans, dans, dans ces au cours de ces 31 vidéos, euh, à aucun moment j'ai eu, eu de critique. En fait, je réalise que... <rire> Celles, les critiques les plus sévères que j'ai pu, euh, du coup, entendre, c'était les miennes. C'est les miennes. Parce que ce que je peux voir, c'est que, ben, là, dans le fait de montrer dans mon chemin de croissance, euh, et finalement, dans, dans, dans, en ouvrant ma vulnérabilité, en me laissant toucher, et en me montrant dans, euh, en toute transparence, en quelque sorte, ben, c'est juste venu connecter à. à j'ai envie de dire à l'humanité de chacun et euh, à. à l'envie vraiment d'exister de, tel qu'on est dans, euh, dans, dans. dans toute sa dimension et avec toute sa sensibilité, avec toute sa vulnérabilité. Ça fait que c'est quelque chose qui. Qui, qui, fait, qui crée une connexion de cœur à cœur. Et. Euh, et puis, j'ai envie de dire que euh, ben, je vous souhaite vraiment, euh, euh, en, cette, euh, en cette journée, vraiment, euh, euh, j'ai envie de dire de, de recommencement, de renouvellement et de continuité, euh, ben de, de vous offrir vraiment euh, euh, le, le cadeau de vous, le cadeau de vous en entier, même avec les espaces où vous ai, où vous aimez le moins. Euh, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, ben, offrir de l'amour à cet espace-là et puis vous aimer de plus en plus dans ces espaces-là donc euh, merci encore énormément pour, euh, pour votre soutien euh, continuez à le faire euh, vraiment euh, je vois que c'est, j'ai envie de dire, c'est une fin <rire> mais c'est un début également, euh, euh, une continuité euh, donc, euh, bah, un grand merci à vous tous et toutes, et je vous retrouve dans euh, bah, une prochaine vidéo.